Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du cours de la première semaine consacrée au budget participatif et donc à l'histoire de Porto Alegre et à sa diffusion dans le reste du monde. Alors, on ne va pas pouvoir parler dans une vidéo si courte de l'histoire du Brésil, de l'histoire de l'état du Rio Grande do Sul qui est l'état le plus au sud du Brésil dans lequel se trouve Porto Alegre mais euh, c'est un état avec, euh, qui est relativement assez riche qui est proche donc de la frontière avec l'Uruguay et on a donc en fait un contexte assez favorable à la fois économique et social pour tenter des nouvelles choses parce que il euh, y a beaucoup de mouvements euh, populaires euh, sociaux qui étaient déjà euh, présents. Alors euh, au-delà des question sur les conditions qui rendent possible cette euh, expérience, l'histoire, euh, en quelques mots, c'est déjà de vous parler de la fin de la dictature. On a un contexte donc euh, jusqu'à la fin des années 80, euh, d'un enfin, régime assez autoritaire et euh, de la possibilité pour les mouvements sociaux de euh, devoir euh, passer par un système de clientélisme par rapport aux, aux situations Enfin, par rapport aux, aux partis qui sont dans le mouvement, enfin, dans la situation, c'est-à-dire en, en gouvernement. Alors, du coup, à partir de la fin des années 70, et c'est un processus qui va aller jusqu'à la nouvelle constitution en 88, on a un processus de démocratisation et de libéralisation du régime qui va de pair avec la création du parti des travailleurs. À Porto Alegre donc on voit des mouvements euh, sociaux émerger notamment à partir de 83 avec l'émergence d'un rassemblement euh, d'une organisation qui va rassembler les associations de résidents euh, qui vont se battre euh, pour obtenir euh, des euh, travaux dans les différents quartiers euh, et cette organisation qui s'appelle donc UAMPA euh, et en fait l'Union enfin, des associations des euh, résidents de Porto Alegre va décider avec son congrès en 85 de demander au préfet qui était euh, d'un autre parti qui, qui sera donc du coup battu en 88, mais ils vont demander dès 85 à être associés aux décisions budgétaires. En 88, nouvelles élections et donc en 89 arrive au pouvoir le parti des travailleurs à la tête de l'exécutif petite parenthèse là encore, au Brésil il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, c'est-à-dire le maire, qui s'appelle là-bas le préfet, et euh, par ailleurs l'assemblée législative, l'assemblée euh, délibérante, qui est composée de euh, conseillers municipaux qui sont euh, pas élus sur la même liste que le maire. On est sur deux types d'élections qui sont indépendantes, euh, donc là à l'heure actuelle on a bien de Passé par exemple par un nouveau cycle d'élections au Brésil, on sait à Porto Alegre quels sont les, les conseillers municipaux mais on ne connaît pas encore l'identité du futur maire qui euh, ne sera pas du Parti des travailleurs puisque la gauche s'est faite balayer aux dernières élections locales euh, à Porto Alegre comme dans beaucoup de villes. Donc 88, on passe à une nouvelle constitution euh, qui accorde aussi du pouvoir pour les exécutifs locaux. Et donc, avec l'élection d'Olivio Doutre à la tête de Porto Alegre, il se retrouve aussi dans un contexte très difficile. L'équipe précédente a laissé une situation où en fait il n'y a pas de capacité d'investissement. Une loi nationale permet de réformer le système fiscal et petit à petit, à partir des débuts des années 90, il y aura une marge de manœuvre pour ces nouveaux investissements. Et donc, en parallèle, il y a cette rencontre entre un projet politique du parti des travailleurs qui a été créé donc au cours des années 80 et qui appuie l'idée d'un gouvernement populaire à des demandes déjà anciennes de l'association UMPA et donc il va avoir ce dialogue, cette négociation sur comment décider d'une manière plus collective, plus démocratique du budget de la ville et à partir donc de la réforme fiscale et de ces discussions on va créer des forums euh, sur euh, différents secteurs pour discuter des travaux à réaliser et quels sont les travaux prioritaires. En même temps, malgré euh, la nouvelle marge de manœuvre financière, euh, tout n'est pas possible de faire. Et donc, c'est bien avec cette idée de budget limité euh, qu'on doit travailler et qu'il euh, y aura bien des, des demandes qui seront faites dès les années 90, enfin dès le 1990, et d'autres qui devront attendre à partir de 92 avec cette marge de manœuvre qui a été, du coup, restauré sur la capacité à investir dans la ville, on va avoir de nouveaux euh, projets. Euh, et c'est comme ça qu'on va, au cours des années 90, avoir des projets très structurants. Je pense notamment à des choses que j'ai pu visiter cet été, comme le marché municipal, qui est un bâtiment, un bâtiment du patrimoine historique qui a été restauré. Euh, on a aussi la création d'une... Euh, euh, enfin pas une autoroute mais d'une grande euh, avenue euh, deux fois trois voies euh, circulaire hein, donc en fait périphérique euh, en français euh, qui traverse la ville hein, et qui a été construite avec le budget participatif dans les années 90 décidée dans les années 90 et euh, réalisée au début des années euh, 2000 alors cette question là est, est, est importante puisque dès qu'Olivio Doutra quitte le la mairie, pour laisser la place à son vice-maire, enfin, le vice-maire Raoul Ponte arrive en 1996, mais avant ça, on note déjà qu'il y a un souci, puisqu'on est sur des demandes localisées, mais comment construire la ville avec une certaine cohérence on est construit euh, à l'issue de cette euh, expérimentation, dès 1994, des forums thématiques, dans lesquels on va pouvoir discuter, euh, donc il y aura cinq forums euh, pour cinq thématiques. Euh, on aura la question de la culture et du sport et des loisirs, on aura la question du développement économique et de la fiscalité, les questions de santé et d'affaires sociales, la question du transport et des circulations, et enfin la question du développement urbain. Donc on est là sur la création de forums dans lesquels on aura des délégués euh, et des conseillers, on aura l'occasion d'y revenir, mais du coup euh, dans cette organisation euh, les personnes qui sont euh, à même de décider euh, pourront aborder des euh, projets qui relèvent pas de zones très localisées mais qui vont bien au-delà, C'est bien dans, dans le sens de euh, discuter des affaires courantes de la ville. On est dans un, un nouveau mode de gestion qui est plus un mode de gouvernement populaire inspiré de la commune de paris hein, il faut le savoir euh, alors que euh, euh, on va ensuite euh, progresser et même en 96 avec l'élection de raoul pont qui était le vice-maire jusqu'à entre donc entre 88 enfin entre 89 et euh, 96 et ce vice-maire va être élu puisqu'au Brésil, on n'a pas la possibilité d'être euh, réélu plus de deux fois à la tête d'un mandat exécutif. Donc euh, cette euh, euh, innovation va permettre de créer, euh, avec l'élection d'un nouveau maire, de euh, congrès de la ville dans lequel on va pouvoir discuter de l'ensemble des euh, demandes. Donc, c'est important de voir que ce n'est pas un dispositif pérenne avec une sorte de règlement. Chaque année, le règlement est révisé. Il n'est pas révisé par la ville il est révisé par les conseillers du budget participatif qui sont désignés au sein des assemblées euh, au printemps. Donc, on a un et, et à l'époque. Euh, le, le, on pouvait se faire élire qu'une seule fois euh, sur un mandat en tant que conseiller. Donc on a le conseiller du budget participatif avec des gens qui tournent et qui discutent des règles, et qui euh, régimentent, hein, on appelle ça un régiment euh, qui va donc du coup décider des règles à l'intérieur du budget participatif et c'est des gens qui tournent. Alors qu'avec euh, le temps, notamment avec la sortie du PT en 2004, on va avoir un processus qui euh, tendance à euh, souffrir exactement des mêmes défauts de la, de la démocratie représentative avec une forme d'élitisation et une forme de captation du pouvoir où les personnes en place euh, tournent assez peu. Vous allez voir une vidéo avec euh, Laura que j'ai interviewée, qui est une conseillère, et qui est élue depuis plusieurs mandats hein, puisque ça fait déjà 5-6 ans qu'elle est conseillère euh, du budget participatif qui est rentré d'ailleurs comme volontaire, hein. on a donc une gradation, enfin c'est intéressant de regarder les, les carrières des personnes à l'intérieur du budget participatif, mais euh, euh, euh, il y a une forme d'élitisation dans une, une certaine manière, puisque les personnes euh, restent euh, captives, et il euh, n'y a pas cette rotation qui, se, qui était le cas auparavant pour faire circuler le pouvoir, donc on, on retourne euh, vraiment sur les mêmes défauts la démocratie représentative. Laurelisa Machado, conseillère Participatif représentante de la Eixo-Baltazar e membro da coordenação do COP, que é o Conselho do Orçamento Participativo, onde se reúne os 92 conselheiros, que são divididos em 17 regiões e quatro tem e seis temáticas. Dentro de 766 mil ela contempla a primeira hierarquia, que é a comunidade Vila da Mata. Aí com esse contempla, né? E aí o restante das outras que seriam contempladas, que a gente estaria contemplando, a gente suprime e, investiria, e, e vamos investir todo o recurso passivo sobrado da cultura na cultura. Que fique bem claro, que fique registrado que a Secretaria Municipal de Cultura não vai fazer, ela não vai executar. Podemos botar 50 mil lá e eles vão entrar só com os 24 mil, porque eles dizem que com isso dá para fazer. Vão botar 8 mil lá, eles, se a gente botar 10 mil lá, eles vão fazer só os 8 mil, porque tem isso que ele falou. Tem a questão das notas, tem a questão das prestações de conta, tem tudo isso. E é o que a secretaria está dizendo. Então é Dentro do frop da região é o papel de mediar os conflitos que acontecem, de interesses, porque geralmente todas as pessoas que vêm, elas vêm por um interesse próprio, por um valor que ela quer, por aquela demanda. E essa, esse é o papel do conselheiro, é mediar, entendeu? Quando. e construir que o que contempla aquela realidade, porque aquele povo que tá ali são seus delegados. Entendeu? Eles estão ali pleiteando Por sua entidade, como nós tivemos a, a Capoeira Filhos da Vivência que queria Como tivemos a morbi que queria Sua demanda, entendeu? Então a gente Tinha um aporte de recursos que a gente queria Implementar numa demanda, mas aí A gente viu que, por exemplo, aquela determinada Comunidade que queria receber não se manifestou Tão bem, a gente tentou Mediar e a gente conseguiu conciliar Que foi contemplado tanto A demanda da Capoeira, tanto a demanda Da morbi como a demanda habitacional Também na questão do aporte de recursos Este foi o papel no FROP de fazer a mediação dentro do interesse particular de cada um. Aquilo ali até o crime no poder público. Cultura salva vidas, resgata vidas que hoje em dia estão morrendo. Comme vous avez pu le noter dans cette vidéo, c'est donc un rôle assez compliqué que d'être conseiller, conseillère du budget participatif. C'est pour ça qu'au cours des années 2000, quand le PT est sorti et qu'un autre parti a pris sa place, on a eu la question de la formation des leaders communautaires, avec notamment la création d'un programme, Capacitapo, qui était un programme de capacitation des acteurs de la société civile. Vous voyez que le budget participatif de Porto Alegre n'est pas un dispositif très stabilisé, il a tendance à être révisé chaque année et on peut distinguer comme ça que c'est bien un processus en marche, toujours vivant et qui a créé des émules. Alors les premières expérimentations, comme on l'a vu, a réussi à entraîner des voisins très proches de Porto Alegre dès les années 90. Euh, on, on distingue en fait cinq phases de diffusion euh, du budget participatif. Il y a une phase qui va jusqu'à 1996 qui correspond donc aux deux premiers mandats du PT à Porto Alegre, donc sur lesquels on est plutôt sur un, une gouvernance dans laquelle on trouve euh, peut-être une trentaine de villes au Brésil qui se sont lancées dans cette euh, aventure du budget participatif et en 1996 arrive euh, une phase importante qui est la reconnaissance internationale avec la, le, le fait de recevoir un prix de l'agence Habitat de l'ONU qui va permettre de consacrer et d'accorder une reconnaissance à cette expérience au-delà des simples murs, enfin des simples frontières de euh, l'état du Régrand de -Soul, dont Porto Alegre est la capitale. Donc cette reconnaissance fait que Assez vite, on passe dans la, deuxième, dans la deuxième phase de diffusion massive, on va retrouver presque 300 expériences jusqu'aux années 2000 de budget participatif. Après l'année 2000, on a en 2001 l'organisation du premier forum social mondial et en 2002-2003 ça va se répéter à Porto Alegre, sur lequel on va accueillir tous le mouvement intermondialiste et propager bien au-delà des frontières du Brésil la question du budget participatif comme une innovation démocratique qui euh, s'est bien liée à un nouvelle, euh, façon, une nouvelle façon de penser la politique et de penser la citoyenneté euh, et une, manière, une nouvelle manière de, de, de faire la ville. Alors, euh, en France on va du coup voir beaucoup de villes communistes qui vont se lancer dans le budget participatif, c'est le cas aussi au CIO en Espagne. Et donc on a toujours cette euh, diffusion qui est liée à un, une affinité idéologique. Euh, et euh, ensuite, euh, on trouve la quatrième phase qui est euh, plutôt à partir de 2007-2008 avec la constitution de réseaux nationaux. Euh, C'est le cas de UPB Unit euh, qui était... Euh, euh, vivant à cette époque-là jusqu'en 2012 en Angleterre, on a euh, la constitution du réseau brésilien, on a euh, toute une série d'organisations euh, comme l'ADELS en France, comme démocratie radicalement la démocratie, toute une série d'expériences qui vont permettre de faire réseau et d'apporter de, des connaissances euh, et donc de structurer un corpus, on va dire, de, de pratiques, de bonnes pratiques généralement euh, sur, au, niveau, euh, au niveau national. On a aussi la création du PB Project aux États-Unis qui va dans ce sens-là. Et ensuite, on a à la fin, au début des années 2010, mais ça va certainement de pair avec les nouveaux outils numériques, une forme de changement radical du budget participatif où on va essayer aussi, c'est le cas par exemple à Canoise, on reviendra sur cet exemple, de création de systèmes de participation beaucoup plus intégrés pour intégrer à la fois les demandes individuelles, les demandes collectives et d'autres manières de voir la ville. Alors c'est comme ça qu'on a par exemple au Brésil, toujours autour de... 400, enfin 300, 400 cas, ça dépend en fait des enquêtes du budget participatif. Plus de la moitié ne sont plus euh, des villes dirigées par le, budget, par le parti des travailleurs. Parfois on a des villes qui sont, euh, ont été gérées par le PT, qui ont créé le budget participatif et le budget participatif a survécu au changement d'exécutif. Parfois c'est l'inverse, j'ai visité cet été des villes qui n'ont jamais été gouvernées par le PT et qui ont innové. Euh, et, euh, et une, une sorte de phénomène de dépolitisation, euh, en tout cas de, de désidéologisation du budget participatif qui n'est plus euh, relié directement au euh, parti et travailleurs. Même si c'est le parti qui réalise la majorité, euh, enfin pas la majorité, mais 45% des budgets participatifs au Brésil, sont créés et gérés par le parti des travailleurs. Ce qui ne veut pas dire que quand on a une ville, parti des travailleurs, euh, forcément, elle va créer un budget participatif. Euh, là, pour le coup, je n'ai pas les chiffres. Il y a peu d'enquêtes qui sont faites, mais ça reste une pratique assez minoritaire à euh, l'intérieur du parti des travailleurs. Euh, donc euh, il y aura une nouvelle enquête qui va être faite on en saura un peu davantage, là avec les nouvelles élections locales qui viennent de se passer au Brésil on verra si avec les nouveaux maires qui viennent d'être élus si le budget participatif va continuer de s'étendre ou au contraire se réduire comme s'est réduite l'influence du parti des travailleurs Alors, je voudrais faire en guise de conclusion trois constatations sur l'expansion du budget participatif. Première constatation euh, on parle beaucoup euh, depuis les années 2010 d'open data, d'open budget. Euh, en fait, le budget participatif, malheureusement, est assez peu lié à une démarche de transparence sur l'ensemble du budget. Euh, vous verrez euh, assez peu d'expérience en France euh, de budgets participatifs qui sont liés par ailleurs à la publication avec des analyses précises sur la manière dont les subventions associatives par exemple sont euh, dépensées. Euh, donc, il y a une forme de, de, de déconnexion d'une démarche de politisation sur la, le budget et la manière dont le budget est géré euh, au niveau euh, local. Euh, on trouve aussi, c'est l'expérience cette année, l'innovation de cette année, avec le Portugal, qui pour la première fois dans le monde, hein, va créer un budget participatif euh, à l'échelle nationale dans lequel les citoyens à l'échelle nationale vont décider de certains pro, euh, projets d'investissement. Alors, c'est est une expérience intéressante. En même temps, petit bémol, on est quand même sur moins d'un euh, euro par habitant, puisqu'on est sur un budget, si je me souviens bien, de euh, 4 millions ou 5 millions euh, par euh, en, euh, Portugal est, fait 9 millions d'habitants donc voilà c'est quand même pas très intéressant à guise de, de, de, de, de comparaison en France euh, la plus grosse ville enfin la ville qui dépense le plus par habitant ça va être Paris hein, avec 47 euros et la plus petite ville qui va dépenser euh, enfin qui va user le budget participatif c'est Marc en calaisie avec euh, un peu moins de 2 euros par habitant. Donc on est vraiment sur des échelles sur lesquelles on peut se demander si quand on a moins d'un euro par habitant à dépenser via le budget participatif, si c'est vraiment euh, une innovation démocratique parce qu'il n'y a pas de budget vraiment à gérer. Les sommes d'argent sont importantes, hein. on peut faire euh, des, des choses intéressantes sans argent, euh, on n'est pas obligé de faire des budgets participatifs en fait, hein. mais euh, parler de budget participatif sans budget est un paradoxe euh, qu'on retrouve assez souvent dans euh, les cas qu'on retrouve. En Europe. Et j'en viens à ma troisième constatation. On est passé d'un modèle de gouvernance euh, instauré à Porto Alegre, dans lequel en fait euh, le parti des travailleurs était minoritaire euh, dans l'organe délibérant, puisque au Brésil il y a une déconnexion entre l'exécutif et l'organe délibérant. Euh, donc il fallait pouvoir court-circuiter. Enfin, il fallait que le maire puisse court-circuiter l'assemblée le, euh, le, législative. Et donc cet instrument du budget participatif visait aussi à permettre de repolitiser le budget, de euh, implémenter des nouvelles politiques dans lesquelles euh, l'Assemblée le, législative était assez hostile. Donc on, on passe en fait, si on regarde du début au, du budget participatif à Porto Alegre, d'un instrument au service des plus pauvres, euh, qui fait bouger les lignes du clientélisme, à un outil de gestion, euh, presque dépolitisé qui permet en gros de gérer des infrastructures de proximité euh, ou des subventions, mais euh, où la dimension politique, la euh, dimension de la citoyenneté, est euh, vraiment amoindrie euh, en tant que modèle. En résumant d'un mot, en gros, ce mode, on est passé euh, d'un modèle inspiré par la Commune de Paris à une bonne pratique de gestion poussée par la Banque mondiale. Et pour en dire un peu davantage, on va avoir maintenant une vidéo avec Oliver Escobar de l'Université d'Édimbourg qui va nous parler précisément de la manière et des défis qui sont posés par la première génération des budgets participatifs ici en Écosse.